Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Diablo Immortal Alors on va faire un point évidemment sur ce qu'on sait du lore, sur ce qu'on connaît de l'histoire jusqu'à maintenant Donc on va revenir sur quelques annonces qui avaient été faites en 2018 lors de bah, la première annonce au final de Diablo Immortal La terrible et fabuleuse annonce de Diablo Immortal et bien sûr, parce que j'avais l'occasion de tester Diablo Immortal en 2019 J'avais eu, enfin eu la possibilité de mettre la main un petit peu dessus et donc on, a, on va parler de quelque chose qui avait été abordé aussi en 2019, j'avais pu parler un petit peu aux, aux développeurs, j'ai fait une vidéo l'année dernière dessus. Donc on va revenir sur certains points que j'avais déjà un petit peu évoqués, mais surtout on va revenir sur les annonces qui ont été faites pour 2020, 2021, début 2021, fin 2020, avec un, un pléthore de nouvelles annonces concernant des zones, concernant des personnages, donc eh bien on va faire le point. Alors rapidement, je vous laisse sinon aller voir bien sûr la vidéo que j'ai pu faire sur Diablo Immortal, l'année dernière, hein, une vidéo de 2019, concernant pas mal de choses sur le départ, etc. Donc on va quand même, parce que bon, ça fait un an, on va revenir un petit peu dessus, Diablo Immortal, ça se passe entre Diablo 2 et Diablo 3, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça se passe tout simplement 5 ans après Diablo 2, Lords of Destruction, donc 6 ans après Diablo 2 tout court, mais 5 ans après Lords of Destruction, donc les, les, les événements qui ont eu lieu sur le Mont Aréat, mais j'y reviendrai juste après, et 15 ans avant Diablo 3. Donc c'est quelque chose qui est pas simple hein, sur le papier comme ça, parce qu'on se dit, oui, c'est le jeu mobile, il est là pour blablabla, au final, s'insérer dans la timeline comme ça entre Diablo 2 qui a été un très très grand succès auprès des joueurs Diablo 3 qui avait eu un accueil un peu plus délicat, un peu plus difficile au début et Reapers of Soul a, j'ai envie de dire, a, a plu à beaucoup plus de monde Reapers of Soul a été vraiment le succès pour Diablo 3 alors que Diablo 3 tout court manquait d'un petit truc euh, Quel que ce soit au niveau du lore ou au niveau d'ailleurs de, de, de tout en fait, j'ai envie de dire, du, du jeu surtout Donc Diablo Immortal a la lourde tâche de s'insérer entre Diablo 2 et Diablo 3 Beaucoup, je pense, se posent la question, est-ce que le feront euh, avec succès ou pas On va surtout parler d'un point de vue lore, hein, bien sûr, sur cette vidéo, euh, principalement sur l'histoire, mais euh, ça peut avoir, en fait, ça peut être à la fois extrêmement bénéfique, là vous allez dire, oui, bon, tu dis tout et rien, mais à la fois, ça peut être à la fois extrêmement bénéfique, parce que c'est vrai que quand vous passez de Diablo 2 à Diablo 3, il y a des choses qui manquent un petit peu en explication, notamment... Par exemple comment Adria, hein, si vous avez suivi mes vidéos sur l'histoire de, de Diablo, comment Adria récupère euh, les, les pierres et euh, réussit à ramener Diablo dans Diablo 3, c'est quand même vachement capillotracté. Donc Diablo Immortal peut permettre un petit peu ça. Bien sûr on a le livre d'Adria, mais euh, ça ne suffit pas. Donc on pourrait imaginer un petit peu que Diablo Immortal pourrait expliquer, expliciter davantage et peut-être même faciliter le travail d'Adria pour Diablo 3. Euh, donc ça c'est un des points. Ensuite, bien sûr, il va falloir donc réussir à convaincre, parce que bon, c'est un jeu sur, sur mobile, c'est pas du tout à la base la fanbase de Diablo, donc il va falloir faire du point et Diablo Immortal va être un Diablo fan service, on va pas se mentir. Euh, alors, fan service, c'est à la fois un bon et un mauvais mot, euh, Diablo Immortal va forcément faire écho à, aux joueurs des précédents Diablo, Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1. Après, il y a du mauvais, du bon fan service, tout ce qui. Tout ce, ça dépend de ce qu'il en est bien sûr. Mais du coup 5 ans après Diablo 2 Lord of Destruction et on va voir que c'est directement une conséquence de, de Lord of Destruction. Et en même temps il a la tâche de préparer pour Diablo 3. Donc faut pas trop, faut, faut préparer un petit peu Diablo 3 mais sans trop en faire non plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier donc il lui faut sa propre intrigue également. Euh, donc j'y reviendrai après. En attendant dans le résumé ce qu'on peut dire c'est que tout simplement justement après les événements de Diablo 2 Lord of Destruction. Baal avait conquis le mont Aréat, où se trouve la pierre monde que vous voyez ici en rouge, hein, très grosse pierre rouge, et au final, eh bien, il avait corrompu la pierre monde, en corrompant la pierre monde, eh bien, ça corrompait tout simplement l'humanité et tout sanctuaire, donc la planète où se déroule Diablo, hein, c'est-à-dire la planète des êtres humains, et euh, dans un élan, on va dire, de, de sagesse, d'intelligence, de justice et d'amour, et eh bien, l'archange tire à elle, s'est fait péter le enfin, s'est fait sauter le caisson, il s'est fait péter tout simplement pour détruire la pierre monde. Il valait mieux que la pierre monde soit détruite plutôt que corrompue pour éviter que la race humaine soit euh, à jamais damnée par les démons. Ce faisant, et eh bien, il y a des éclats euh, de la pierre monde qui sont un petit peu partout euh, dans sanctuaire. Et donc, et eh bien, ces, ces éclats sont toujours corrompus, sont toujours imprégnés de la malfaisance de Baal, le seigneur de la destruction, l'un des grands euh, seigneurs démons, l'un des sept grands seigneurs démons, et l'un des trois seigneurs démons primordiaux. Évidemment, hein, je vous laisse aller voir la playlist de Diablo si vous voulez plus de détails là-dessus. Euh, donc, il a été... Euh, donc, ce faisant, on a toujours, on va dire, les, euh, les conséquences des actes de Baal et de Tirael. Certes, c'est pas au niveau de Diablo 2 où il y a carrément un seigneur démon qui menace le monde, mais... Il y a quand même des choses à nettoyer. On doit nettoyer la merde euh, qui, qui est arrivée après. Donc, ça va être un petit peu... Ce qui va être intéressant avec Diablo Immortal, c'est que c'est une chasse qui n'est pas comme Diablo 2, on va dire, on revient un peu plus à, à Diablo 1 dans l'idée, c'est-à-dire que Diablo 2, c'était vraiment une chasse auprès euh, bah, du, du rôdeur noir qui a essayé de libérer les seigneurs démons, etc. On a cet aspect-là avec ce personnage-là, puisque ce personnage, c'est tout simplement donc Scarn, le héros de la terreur, qui est tout simplement, en gros, l'un des lieutenants principaux de Diablo. Alors, ce personnage-là, on ne le connaissait pas avant, hein. c'est une création de Diablo Mortal, c'est plutôt pas mal, j'espère d'ailleurs que on va probablement le tuer dans Diablo Immortal, ça expliquera pourquoi il n'est pas présent dans Diablo 3. En fait, tout simplement, non, ça pourrait être euh, peut-être que c'est trop tôt et il n'a pas eu le temps de se reconstituer un truc comme ça parce que c'est vrai que quand on te dit bon bah voilà, euh, lui en fait ce mec là, c'est le lieutenant de Diablo, c'est censé être son pas son bras droit mais presque son si en plus je crois que c'est dit hein, que c'était son plus grand champion. Donc bon, le plus grand champion, c'est bien mignon mais il est où dans Diablo 3 Parce que dans Diablo 3, il y a toutes les armées de Diablo et il est où lui Donc va falloir l'expliquer forcément. C'est ça la difficulté, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à vous dire la difficulté de Diablo Immortal, c'est de s'insérer au milieu de ces, de ces, ces deux timelines, enfin, pas, pas ces deux timelines, pardon, mais au milieu de ces deux grands opus, donc c'est important de, de bien préciser. Donc, le job, le boulot de ce euh, héros de la terreur, de Scarn, j'ai du mal avec son, avec son prénom d'ailleurs, c'est pas spécialement compliqué, mais j'arrive pas à le retenir à chaque fois. Et eh bien, son objectif, ça va être de ramener justement Diablo à la vie. Euh, on, va, on va y revenir à la fin de la vidéo, mais globalement, il va vouloir se servir de ses éclats. Euh, on ne sait pas encore comment, mais ça avait été dit à la BlizzCon 2018, notamment quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. et eh bien, euh, je suis retombé sur certains points qui montraient que... Alors peut-être que euh, l'histoire a changé, a été mise, a été remise, euh, on va dire en attendant, hein, c'est possible hein, qu'il y ait des changements de direction dans l'écriture et autres. Mais euh, à l'époque, euh, il disait justement que ces éclats potentiellement Scarn pourrait les récupérer pour justement, eh bien aller en enfer avec et ramener Diablo à la vie. C'est tout à fait possible. Donc ça c'est bien sûr un écho en mode faut chasser un gars qui pourrait ramener un démon à la vie. Ça c'est vrai que ça ressemble à Diablo 2. Mais sinon globalement c'est plutôt du Diablo 1. Alors on n'est pas à un seul endroit comme la cathédrale de Tristram. Mais au final on va essayer de calmer en tant qu'aventurier, de calmer. Alors vous les voyez bien sûr ils sont tous derrière avec le nouvel artwork. J'y reviendrai d'ailleurs à la fin aussi. Vous avez les 6 classes, sachant qu'il y aura d'autres classes qui vont probablement arriver Je vous linkerai dans la description la vidéo qui a été euh, la vidéo tout simplement euh, d'annonce des développeurs avec beaucoup de choses, beaucoup n'ont pas regardé jusqu'au bout et ont, bah, tout de suite c'est Diablo Mortal donc faut, faut cracher dessus et jeter des pierres mais globalement les... on, a, on a des confirmations concernant un petit peu le, le, le moteur du jeu concernant le, le format économique aussi hein. ce, sera pas, ce sera bien un, un free to play avec beaucoup de contenu gratuit notamment bah, des nouvelles classes euh, qui devrait arriver gratuitement alors moi personnellement en tête de liste je mettrais probablement le féticheur et le druide parce que le Druid il bah, y a le travail préparatoire pour Diablo 4 donc je pense que ce serait plus simple de l'intégrer puisque c'est une classe très très appréciée je pense que féticheur et druide c'est les classes euh, banquet ball facile et euh... alors vous allez me dire elles sont pas payantes, <rire> sont pas payantes mais bon c'est du succès quand même c'est un truc facile qui, qui alimente la hype après peut-être qu'ils pourraient prendre un petit peu leurs balls et sortir des, comptes, des, des classes qui sont moins jouées ou en tout cas beaucoup moins vues comme l'amazon par exemple comme euh, certes l'amazon c'est quand même apprécié mais qu'on voit pas qui n'est pas présent dans Diablo 3 et qui n'est pas annoncé en tout cas pour le moment dans Diablo 4 même si l'amazon pourrait probablement revenir dans Diablo 4 on pourrait avoir par exemple et eh bien je sais pas le rogue de Diablo 1 euh, l'assassin de Diablo 2 ça pourrait être très intéressant donc on verra si ils sont ballsy et ils sortent une classe un peu moins je dirais Bankable ou est-ce qu'ils sortent les classes Bankable, sachant qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent faire les deux hein, bien entendu. Mais en tout cas, ils ont annoncé que euh, les classes seraient gratuites et les nouveaux contenus, donc probablement les extensions seraient également gratuites dans le free-to-play. Ça, ça m'a beaucoup étonné. Euh, donc apparemment, pour le moment, en termes de payant, ce serait plutôt du cosmétique. Et il y a un autre truc que je n'ai pas trop trop suivi, mais l'espèce de. L'espèce de relique là. Mais en tout cas, le contenu in-game, lui, ne sera pas payant et ça c'est assez incroyable, pas d'équipement, pas, pas de trucs pay to win et tout donc ça c'est quand même pas dégueulasse, je vous laisserai la vidéo là-dessus, moi je vais me concentrer sur l'histoire, donc euh, on ressemble un peu plus à Diablo 1, des aventuriers qui vont se balader dans un endroit où l'influence démoniaque s'agrandit, on va dire s'agrandit, l'influence malfaisante se propage et crée des incidents et donc en tant qu'aventurier on doit aller à ces endroits là et s'occuper du problème, ça fait énormément Diablo 1 pour le coup. Et même si le truc c'est que comme je l'ai dit différents endroits, on y reviendra juste après avec la carte Donc au final là dessus c'est plutôt pas mal pour aussi bien sûr dresser je dirais la voie, le pavé, le chemin euh, vers Diablo 3 Donc c'est assez cool, on y reviendra également juste après, je suis désolé je commence à répéter là dessus euh, Donc au niveau des locations, au niveau des endroits, au niveau des localisations on a justement quelques zones mais ça fait plaisir d'avoir euh, bah, des, des, des à la fois, je dirais, des endroits connus, mais aussi des endroits méconnus euh, de la licence. Donc, ça fait plaisir. On va commencer euh, par l'ouest, je dirais, avec euh, Westmarch. Mais du coup, on, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de, de, de voir justement des, des, des endroits, des figures... Connu bien entendu comme je disais on pave la, le chemin vers Diablo 3 Et par exemple ça c'est une image que j'ai récupérée de la Blizzcon 2018 Mais on va avoir donc Descartes Kane qui meurt je le rappelle dans Diablo 3 Et eh bien on le retrouvera dans Diablo Immortal Et il nous aidera en tant que le dernier des Aura Dream Et en tant que... Enfin, il est en train de reconstruire aussi l'ordre des Aura Dream Donc enfin même si ça c'est plutôt à Diablo 3 Mais donc c'est cool de le voir euh, Peut-être qu'on verra aller à petit aussi Mais bon pour le moment ce n'est pas annoncé je, je vous rappelle que euh, à la Blizzcon 2019 j'avais parlé, eu l'occasion de parler aux devs Et je leur avais demandé, bon on sait Vala, on sait Descartes Kane, on sait euh, Jacob Alors je rappelle Josen, c'est le maître de Vala, hein, celui qui va lui apprendre à devenir une chasseuse de, dé euh, une chasseuse de démons Parce que Vala est une chasseuse de démons euh, C'est aussi pour ça que je n'ai pas sorti l'histoire encore euh, des, euh, des chasseurs de démons, des démon hunters Parce qu'on devra avoir beaucoup d'infos concernant l'ordre des chasseurs de démons dans Diablo Immortal Donc je compte faire Diablo Immortal et ensuite faire l'histoire de, de Vala mais donc voilà, Vala Jose, euh, et Josen, ainsi que les Chasseurs de démons, on devrait en apprendre plus parce que les Chasseurs de démons est un ordre assez récent dans l'histoire de Diablo. C'est que notamment au, au post Diablo 2, on va dire que l'ordre des Chasseurs de démons se, se construit. On a donc Jacob Stalek, Jacob Stalek qui est peu connu en fait en dehors de l'univers étendu. Jacob Stalek c'est tout simplement à la mort de Tyrael et eh bien un des humains va être élu euh, porteur d'Eldruin, donc l'épée de Tyrael c'est Jacob Stalek. Qui normalement devrait donc aux alentours de la toundra gelée, Frozen Tundra qui est tout au nord-ouest. Et du coup, eh bien, on devrait le voir avec Eldrine en main. Probablement réaliser quelques quêtes et on l'aidera dans ces quêtes-là. Donc mon pronostic c'est que Jacob soit autour de, Frozen, de, de la toundra gelée. Puisque de Frozen Tundra, puisque eh c'est un barbare, enfin c'est en tout cas affilié au peuple barbare. C'est pas vraiment un barbare lui-même, mais il est associé au, au peuple barbare. Donc je pense que ça serait l'occasion de voir un petit peu tout ça, d'en apprendre un peu plus sur Eldrin et sur lui-même. Je rappelle Jacob Stalek c'est vraiment un grand personnage de l'univers étendu de Diablo. Descartes Kane, j'en ai déjà parlé mais il y a un autre personnage qu'on connaît, c'est tout simplement Xul et j'y reviendrai un petit peu après. Xul qui est le nécromancien de Diablo 2 et le nécromancien jouable dans Heroes of the Storm. Alors pour commencer on va aller de l'ouest en est. Pour commencer Westmarch, Westmarch la capitale bah, du royaume du même nom hein, West donc qui se retrouve à l'ouest de Tristram et euh, du coup du royaume du camp du Westmarch est également le fief, la capitale je dirais des croisés hein, vidéo sur, sur Johanna et les croisés donc euh, bah, c'est également la ville qui a, a faisait son arrivée dans Diablo 3 Reaper of Souls, ça veut pas dire que la planète n'était jamais là, hein. je rappelle que Diablo 1 le principe c'est qu'il y a une guerre entre Westmarch et, et le camp du Ras euh, finalement Westmarch est en train de gagner la guerre etc Mais du coup Westmarch a toujours été présente C'est juste que dans Reaper of Soul on, on y va et on voit la cité se faire détruire par Maltel et ses anges déchus Donc là on va la voir justement avant qu'elle se fasse détruire C'est une ville très importante, l'une des, enfin, probablement la plus grosse ville de l'ouest en fait hein, tout simplement donc ça va, être un, ça va être la capitale de, de Diablo Immortal, là où les aventuriers vont se réunir pour pouvoir partir en, en quête. Comme vous le voyez, Alors cette carte n'est pas euh, exhaustive. On a les grands lieux, je remercie d'ailleurs Eva qui a euh, édité un petit peu parce que c'était compliqué. On a, on a des bribes de cartes et tout, mais ce n'est pas encore les cartes finalisées. Donc ça c'est la carte de Jujip, édité par Evan Essor pour ajouter deux, deux, locations, deux localisations. Pardon. Donc Westmarsh, Wartam, euh, Ashwall Cemetery... Darkwood, Bilefen, c'est quand même donc le, le On va dire Westmarch Et le Canduras, ainsi qu'un peu Aranok, donc c'est vraiment la partie De l'ouest de, de Sanctuaire Et le sud-ouest de Sanctuaire On a également deux localisations au nord Avec euh, la toundra gelée comme je vous ai Évoqué juste avant, donc le cratère Aréat, Le mont Areat détruit Et euh, du coup les ruines d'Ivgorod. Alors ce n'est pas la ville d'Ivgorod Directement, je compte faire une vidéo Dans pas longtemps sur les moines et Mais c'est qu'en fait Yvgorod c'est également... Euh, je dirais le, le grand royaume, alors c'est pas le terme exact, royaume, mais les terres de Divgorod, et donc on y reviendra un petit peu après. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est que Diablo Immortal se penche beaucoup plus vers l'ouest que l'est. C'est intéressant, je pense que c'est pas anodin. Alors peut-être que on a des, des endroits qui sont pas encore révélés qui seront à l'est, peut-être aussi dans les extensions, mais euh, Diablo Immortal, il n'y a que deux endroits à l'est pour le moment à notre connaissance c'est la mer de Chassar, Chassar-Si, et la librairie de Zoltunkul lieu euh, qu'on qu voyait déjà dans Diablo 3 et c'est pas un hasard à mon avis si on est plutôt à l'ouest pourquoi parce que Diablo Immortal continuité de Diablo 2 donc beaucoup de territoires à l'ouest beaucoup même si c'est pas tout à fait vrai il y avait aussi des territoires à l'est pour Diablo, euh, Diablo 2 et Diablo 3 euh, bon là il y avait pas mal d'endroits à l'est mais le principe c'est qu'en fait Diablo Immortal se développe en parallèle de Diablo 4 Diablo 4 on connaît sa carte vidéo sur Diablo 4 c'est quasiment tout l'est Sauf les jungles de Thorajan etc et à mon avis ça, ça arrivera dans, dans une extension Donc Diablo 4 c'est vraiment l'est donc c'est pas étonnant de voir Diablo Immortal Westmarch étant la capitale aussi, on reste un petit peu vers, plutôt vers l'ouest pour se concentrer vers l'ouest Donc ça aussi c'est assez intéressant Donc voilà Westmarch c'est la capitale, est-ce qu'on n'aurait pas des donjons dans les souterrains de Westmarch On sait que c'est quand même même si l'ordre etc est présent on sait qu'il peut y avoir des sectes euh, On sait qu'il peut y avoir des intrigues les paladins notamment et autres, donc on verra ce qui se passera à Westmarch, mais il est tout à fait envisageable d'avoir un donjon en fait, hein, tout simplement euh, aux alentours de Westmarch, euh, même si pour le moment on n'en a pas connaissance à côté de ça nous avons la ville tout simplement de Warsam ou Wartham, vous, vous prononcez comme vous préférez euh, Warsam, qui est une ville que l'on voyait dans euh, Diablo 3, je vais Warcraft 3, dans Diablo 3 euh, qui a été euh, mise tout simplement, qui a été détruite qui a été détruite en fait avec la cabale donc de Magda dans, dans Diablo 3. Donc une ville périphérique à Tristram qui sera en fait un peu notre Tristram sans, être, sans mettre vraiment Tristram. Et ça, ça me fait plaisir aussi de voir ça parce que Diablo Immortal va avoir la lourde tâche. Ils auraient pu totalement nous ramener à Tristram en mode fanservice, go Tristram, etc. Non, ils veulent aussi nous, nous montrer le royaume du camp race mais pas que Tristram. Et du coup, Wartam qui est une ville un peu périphérique entre Westmarch et, euh, et euh, Tristram bah ça fait plaisir entre, euh, entre ces deux royaumes Donc moi je suis assez content de voir ça On y apprendra probablement des choses On sait qu'il y a des, euh, des sectes un peu démoniaques également dans le coin Donc euh, on, on verra ce que ça va nous apprendre Pour le moment on n'en sait pas grand chose A côté de ça nous avons ensuite un peu plus à l'est Donc là vraiment au cœur du royaume du Canduras Donc euh, le cimetière de Sandreval ou Ashwold Cemetery Enfin euh, le, le cimetière d'Ashwold, Moi je préfère l'appeler comme ça ah, nous avons tout simplement eh bien, un mausolée en fait, un, on va dire les cryptes royales, donc assez cool puisque euh, c'est tout simplement les endroits, on avait le, mona on avait le je dirais, le, dans Diablo 3 il y avait Tristram mais il y avait également le reliquaire royal de Léoric. ah non c'est pas le reliquaire, c'est le manoir de Léoric. Eh bien nous avons dans, dans Diablo Immortal les, le mausolée les, où il y a tout simplement euh, des grands noms de euh, l'aristocratie du camp Duras qui ont été enterrés. Et pas à n'importe quel moment, alors bien sûr, potentiellement à d'autres moments aussi, mais principalement lorsque Léoric devient fou et tue une partie de sa cour, et notamment sa femme, la reine du camp Duras, Asila. Et ça c'est vachement important parce que la reine Azila sera visible, on pourra voir et interagir avec dans Diablo Immortal. Et ça c'est pas rien parce que... Il y a des grands noms qui vont faire leur retour euh, dans cette zone et c'est un petit peu l'hommage Tristram mais sans mettre Tristram et ça c'est cool aussi puisque ça nous permet de développer euh, le royaume du Canduras qui est quand même le royaume le plus important dans la licence Diablo, on va pas se mentir, avec l'endroit où se passait Diablo 1. Diablo 2 bah, c'était euh, l'héritier du Canduras qui fait son exode vers l'Est donc on quittait rapidement le Canduras mais c'était quand même le Canduras à la base. Diablo 3, en revenait à Tristram avec des cartes Kane et Léa Donc c'est vrai qu'on développe un petit peu l'autour du camp race Et ça fait plaisir de ne pas avoir Tristram, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir de voir autre chose Donc euh, on sait qu'il va y avoir un boss, alors j'ai pas grand chose à dire là dessus mais un chariot hanté qui devrait être un boss Alors il pourrait nous expliquer que c'est tout simplement les chariots qui ramenaient euh, toutes les personnes tuées par les C'est pas du tout, hein. là c'est complètement des, des théories par contre, un personnage qui est créé de toutes pièces avec Diablo Immortal, c'est euh, le euh, donc là super artwork aussi, un hein, des très très beaux artois que j'utilise, euh, Manoruk. Alors je le prononce Manoruk, ça peut être Manoruk, ça, moi, moi personnellement je le prononce Manoruk. Euh, donc c'est un mage de la cour de Léorik, donc un des mages qui euh, servait à la cour de Léorik comme Lazare. Hein, euh, Lazare, vous connaissez probablement si vous avez vu la vidéo sur Diablo 1. Donc un des nobles qui fut l'un des premiers à mourir lors de la euh, folie de Léoric. Donc probablement un rival de Lazare à la cour que Lazare aurait euh, dégagé mais euh, probablement comme c'est un mage il était probablement il avait pr probablement ses propres ambitions et dans la mort et eh bien il est devenu un personnage assez important sachant que au niveau du gameplay on a pu voir 2-3 démos etc j'ai pas eu l'occasion de jouer à l'alpha euh, australienne là, qui a été euh, proposée mais euh, le site Judge Jeep euh, m'a permis aussi de construire cette, euh, construire cette vidéo je vous invite bien sûr je le mettrai dans la description mais vous invite à suivre un petit peu les news on a pu voir en fait que dans le donjon justement pour tuer Manoruk, et eh bien il y a des espèces de. On, on, on voit qu'il a l'air à la fois captif, mais en même temps ce sera un boss. On sait que c'est un adversaire. Mais peut-être que justement, eh bien, on développera un petit peu ce qui s'est passé lors de euh, la folie de Léoric et que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ce qu'il faisait. Par exemple la reine Azila qui serait plutôt une figure positive, lui qui aurait peut-être été une figure un petit peu. Euh, Ambitieuse et qui aurait essayé de tirer la couverture vers lui-même Enfin on peut, on peut voir on va dire des dimensions différentes justement de Léoric Et en parlant de Léoric Alors ça c'est peut-être la question que je me pose le plus Puisqu'on va affronter Léoric Léoric est un boss dans Diablo Immortal On sait qu'il sera dans le donjon de la brèche du roi fou euh, Et on y retrouvera d'ailleurs d'autres non connus euh, Moi je ne connaissais pas ce personnage là avant de préparer la vidéo C'est un personnage de Diablo 1 Que je ne connaissais pas spécifiquement C'est le, le, le chevalier Gorash Donc Sir Gorash un des chevaliers de l'éoric de Diablo 1, qui refait son retour. Je pense que c'est une bonne idée de l'utiliser aux côtés de, de, de, de figures assez connues de la cour de l'éoric. Donc c'est plutôt pas mal de développer un, un, le personnage. Euh, bon, ce sera qu'un boss, hein, ça devrait être un sous-boss, mais bon, c'est plutôt cool. Et on aura Léoric. Alors ça, c'est ma question, par contre, parce que c'est bien de réutiliser l'arène reine c'est bien de, de, de vous montrer un petit peu les, les, grandes, les grands noms, on va dire, de la, de la cour de Léoric. Mais ramener Léoric c'est compliqué parce que dans Diablo 1 bah, En fait c'est le pouvoir de Diablo qui ressuscite Léoric Léoric a été tué par ses fidèles Et finalement euh, il va être Il va être maudit et du coup il va revenir En tant que roi squelette Dans Diablo 3 c'est la, la, la chute de Tyrell Qui va ressusciter Léoric Du coup Diablo Immortal comment on fait Parce que sur le papier Léoric à ce moment là il est mort hein Il est mort mort de chez mort Donc il va falloir expliquer comment Léoric revient On sait pour cela euh, qu'il y aura des choses Concernant euh, Ashwald, euh, le cimetière d'Ashwald, c'est toute, un, toute une intrigue autour d'un nécromancien euh, qui aurait pété un boulon, et qui, un maître nécromancien qui aurait pété un boulon, c'est une maître nécromancien d'ailleurs qui aurait pété un boulon. Et euh, qui se battrait contre Xul, le nécromancien de Diablo 2. Et donc on reverrait des aventuriers de Diablo 2. En tout cas, au moins Xul. Peut-être que ce sera le seul, peut-être qu'il y en aura d'autres, dans d'autres zones. Mais du coup, peut-être que c'est euh, peut-être que c'est ce maître nécromancien qui ressuscite un petit peu tous les morts. Ce qui expliquerait pourquoi Léoric est de retour. Ce serait la plus simple explication. Mais il va falloir quand même bétonner un peu le truc. Parce que sur le papier, il n'est pas censé être amené, le PPR. Donc on sait qu'il va y avoir un battle, en fait, en un, une bataille entre deux maîtres nécromanciens Xul sera de notre côté et franchement ça c'est super que Diablo Immortal ramène des personnages avec qui on se bat et qui nous aident vraiment dans, dans, dans, ces, dans ces enjeux là Donc on, on voit Léoric, un des grands aventuriers de Diablo 2 nous aider, ça fait super plaisir honnêtement en tant que fan de l'histoire de Diablo et je suis désolé mais moi j'en ai ras le cul par contre, hein, bon, vraiment, le truc que je déteste le plus de la licence Diablo c'est le fait que les personnages ne soient pas nommés, alors vous allez me dire bah si regarde tu parles de Xul mais Xul il a fallu attendre combien de temps avant de savoir que c'était Xul Justement avant qu'il ait un nom et de savoir que c'est bien lui canoniquement le héros de Diablo 2 Et ça ça m'énerve Alors bien sûr Diablo Immortal Il y aura plein de personnalisations différentes Donc c'est pour ça pour ceux qui pensent que c'est Liming le personnage qu'on voit dans la cinématique et tout, Non non c'est pas Liming C'est pas Liming, ce sera une sorcière Bien sûr elle ressemble énormément à Liming Vous pourrez la personnaliser différemment Soit en faire un mec soit en faire une fille Changer les coups de cheveux etc c'est cool Et ce qui est dommage c'est juste que du coup on sait pas qui c'est canoniquement Et ça c'est relou, ça c'est très très relou Continuons notre voyage vers l'est avec notamment euh, les euh, Darkwood, donc euh, tout simplement les bois obscurs, les bois obscurs. Donc euh, pour le moment, mon Ashwald, je vous avoue que ça devrait être une zone très très appréciée par les joueurs. Euh, Darkwood également, probablement par les joueurs de Diablo 2, puisque c'était des, un des endroits que l'on visitait dans Diablo 2 et le boss de cet endroit-là était également un boss d'une alors c'est pas celui-là tout de suite, mais on apprend et notamment lors des petites cinématiques, on voit justement des monstres plutôt végétaux, euh, des végétaux qui nous attaquent, des végétaux démoniaques en fait, hein, qui nous attaquent, euh, donc ça fait un peu de bien au niveau du bestiaire de, de, de rechanger un petit peu, euh, donc des espèces d'hydre fleurs qui nous attaquent, des espèces de, de plantes carnivores qui nous attaquent, et euh, donc euh, une de, un de ces boss ce serait la black rose, donc euh, bah, la rose noire tout simplement. Mais à côté de ça, surtout le boss qui nous intéresse de la zone, c'est la comtesse. Hein. Évidemment, cette inspiration d'Elisabeth Bathory, la comtesse, euh, de, euh, donc la comtesse de Diablo 2, qui fait son retour et qu'on buterait euh, une bonne fois pour toutes dans Diablo Immortal. Euh, le personnage qui utilisait le modèle euh, de euh, Dandariel dans Diablo 2, mais juste en version rouge, et bien cette fois a son propre modèle et il est magnifique. Il y a un petit côté Lilith également, et c'est drôle parce que Lilith utilisait également le modèle Dandariel dans Diablo 2, mais cette fois en noir. Donc c'est assez intéressant de lui faire son propre modèle et on voit qu'elle utiliserait justement une des pierres, un hein, des, des, des un des morceaux en fait hein, tout simplement et c'est pas pour rien aussi que ça se passe à l'Ouest puisque le Mont Areat a été détruit bah donc un, une de ces pierres, euh, une de ces, un de ces, ces artefacts en fait de la pierre monde et eh bien elle l'utiliserait pour euh, revenir à, à indéfiniment un petit peu à l'image d'Adria on va dire sauf qu'Adria tire son pouvoir directement de Diablo. Là, ce serait de la pierre-monde. Ensuite, on va aller vers l'est. Mais vers le sud, cette fois-ci, avec Bilefen. Euh, Bilefen euh, en anglais. En tout cas, moi, je l'appelle Bilefen, ce sera plus simple. Mais Bilefen qui a un autre nom en français qui s'appellera Tourbefiel. Euh, je préfère Bilefen. <rire> Et euh, donc, c'est tout. Alors, on pourrait croire que c'est le sud du désert d'Aranok. Hein, l'est, le, le, justement, du camp Duras, euh, le désert d'Aranok. Eh bien, non, c'est une île. C'est... Euh, alors, une île ou une presqu'île, en tout cas c'est juste à côté du désert d'Aranok et euh, bah, au final, son âme, je dirais que sa faune et sa flore ressemble beaucoup plus aux jungles de Kurast et de Thorajan puisque c'est vraiment une sorte de jungle, de jungle tropicale avec des, de la faune on va dire plutôt tropicale donc c'est vrai que ça change un petit peu euh, ça sera le dépaysement on va dire dans cette zone et donc ce serait euh, donc, situé au sud du désert d'Arenok à l'ouest des jungles de Thorajan et c'est également un des comptoirs commerciaux du sud avec notamment le port justinien qui nous servira de, de repère euh, sur euh, Bilefen. sachant qu'il va y avoir pas mal de choses dans, euh, sur Bilefen on aura notamment eh bien, deux donjons Donc il y a euh, le donjon si je ne dis pas de bêtises euh, le, le donjon des chutes du coup Des chutes de Bon j'ai dû récupérer les, les notes parce que j'avais un trou Donc c'est les rapides de Kikouras et le temple de Damari Donc on a deux donjons mine de rien à Bilefen Avec notamment comme on le voit ici Alors je crois que c'est pour les chutes du, de Kikouras le boss, donc les, la plupart des adversaires devraient être euh, des espèces de pygmées et on a le bâton, vous voyez le bâton En fait il y a une tête, donc une tête d'un démon, peut-être d'un démon assez important et un bâton avec un cœur qui bat Et qui semble euh, se nourrir d'âmes, Ça fait très Warcraft avec le côté euh, les âmes de, de, des personnes dans des, dans des, dans des huttes dans des, dans, des, dans des prisons plutôt et on récupère leurs âmes pour eh bien justement nourrir le bâton et la tête de démon alors est-ce que c'est un démon qui va être créé pour l'occasion est-ce qu'on va récupérer une figure connue de Diablo 1, Diablo 2 ou même de Diablo 3 Donc eh bien on verra c'est assez intéressant donc des pygmées qui attaqueraient justement euh, et qui seraient peut-être manipulés par cette tête démoniaque donc ça c'est euh, l'intrigue en tout cas des, des chutes de, de Kikuras et on a du coup le temple de Namari qui devrait être un donjon assez rapide mais avec euh, du coup une, son propre lore etc donc c'est vraiment moi je suis très content de Bill Effen parce que deux donjons ça a l'air d'être une zone assez riche et surtout c'est quelque chose qu'on connaît peu le Désert d'Aranox super intéressant mais avec Lut etc mais il y a peu de on a peu de renseignements au final et euh, la partie sud également hein, les jungles de Thorajan on n'a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent la zone jouable était euh, la plus haute au final c'était Couraste c'est quand même au nord donc c'est une zone qui est encore très mystérieuse dans l'univers de Diablo donc c'est bien de développer un petit peu l'histoire de cette zone en espérant bien sûr une zone pareille à les jungles de Thorajan notamment dans Diablo 4 donc euh, voilà pour ce qui est de Bill FN, on aura peut-être également vu que c'est un univers marécageux on a justement cet cette artwork de du Nidre donc personnellement euh, je penche peut-être pour le fait que ce soit à mais ça se trouve ce sera complètement ailleurs mais c'est vrai que les hydres c'est souvent des animaux euh, marécageux donc j'imagine plutôt à ça pourrait être totalement ailleurs c'est une théorie on va continuer à l'est en allant avec tout simplement en franchissant euh, la mer et en allant au Kégistan avec la librairie de Zoltunkul. la librairie de Zoltunkul, personnage très intéressant Zoltunkul euh, qui a été présent pendant l'exil noir. L'exil noir, c'est le moment où BAAL, Mephisto et Diablo, les trois démons primordiaux, ont été euh, capturés euh, et rentrés dans leur Pokéball de force, les pierres d'âme. Et on les a mis en différents endroits. Et Zoltunkul a fait partie hein, des, des Oradrim qui ont capturé ces démons primordiaux. Donc il, il a un savoir énorme, mais les Oradrim ont également tué Zoltunkul, puisque Zoltunkul a voulu se servir de ce savoir un petit peu contre le reste de l'humanité donc c'est un personnage plutôt gris et euh, donc il a beaucoup plu aux joueurs de Diablo 3 et donc eh bien on va développer un petit peu son histoire donc comme dans Diablo 3 on va rentrer dans sa librairie mais ça devrait être un petit peu moins Sableux que dans Diablo 3 Donc on va avoir des, des informations assez intéressantes On va y rencontrer notamment un boss Le boss c'est le curateur The, curate, the curator en, en anglais Je sais pas si traduit d'ailleurs le Curateur en français euh, C'est ça Roman, non pas du tout C'est Zoltun Cool Mais c'est une version, un écho de Zoltun Cool Le truc c'est qu'on sait pas si ce... Euh, on sait bah, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un boss, il avait été présenté à la BlizzCon 2018 Et en fait c'est tout simplement un écho de Zoltun Cool qui a pour mission de garder la librairie de Zoltun Cool C'est Zoltun Cool qui se l'est créé lui-même pour protéger son savoir euh, des envahisseurs, des aventuriers Le problème c'est qu'avec le temps eh bien, ce mec là pense qu'il est le vrai Zoltun Cool vu que le vrai Zoltun Kool est mort Donc il pense que c'est lui et du coup eh bien, ça va devenir un boss parce qu'il bah, veut nous dégager de sa zone euh, Ce qui est intéressant aussi est que c'est dans la librairie, et eh bien, on va se servir de son savoir pour revivre, pour faire des flashbacks, revivre des moments clés de l'histoire de Diablo. Et pour le moment, il y en a un. C'est tout simplement euh, le donjon euh, de la... la fin de la destruction. Je crois que c'est le nom en français. Donc tout simplement, eh bien pour revivre la capture de Baal lors de l'exil noir. Pas, pas, à la... pas à Diablo 2 uh, Lords of Destruction, non, non, non. L'exil noir, donc le moment où Talracha et Zoltunkul ont collaboré avec les autres Zoradrim pour capturer Baal. Et... Ça me plaît. <rire> Dans l'idée, c'est intéressant, ils pourraient développer ça avec, par exemple, bah, nous montrer la capture de Mephisto, nous montrer la capture de Diablo. On aurait, par exemple, Jared Kane qui serait présent, etc. Donc, sur le papier, c'est plutôt pas mal. C'est assez ballsy. Ils auraient pu plutôt dire, bon, vo voilà un flashback de comment on a détruit euh, Baal à Lords of Destruction, mais en version HD. Ils auraient pu totalement le faire. Non, non, non, non. Là, c'est euh, flashback, mais de l'exil noir, donc... Euh, une époque qui n'a jamais été montrée en jeu, même si souvent racontée, que ce soit dans Diablo 1, Diablo 2 ou Diablo 3. Donc c'est plutôt cool. Alors bon, là c'est l'artwork de Bal en jeu, là parce que bien sûr si on se dit bon bah c'est le Bal qu'on qu affronte. Normalement c'est pas le Bal de Diablo 2, hein, c'est le Bal d'avant Diablo justement donc. Il pas censé avoir la même apparence. Et en jeu, il ressemble beaucoup plus à ce qu'on a dans le livre de Kane où on le voit pff, ultra, ma, enfin, ultra mastoc etc. Il ressemble beaucoup plus à ça parce que bon s'il ressemblait aux baldes que vous affrontez dans Diablo 2, ce bah, serait pas normal en fait. <rire> C'est quand justement il habite le corps de Talracha, donc ça marche pas. Donc euh, et on verra Talracha, et ça ça fait super plaisir de voir euh, une figure aussi emblématique de la licence Diablo, on verra vraiment Talracha avec son masque, etc. Qui euh, justement et eh bien euh, on. Affrontera Baal Et le, le, le scellera dans la pierre d'âme Qu'il scellera dans son propre corps Donc c'est plutôt cool Donc c'est plutôt zoltun cool Donc euh, on verra justement Peut-être d'autres ça, ça pourrait être l'occasion de faire une espèce de caverne du temps de Diablo Où on revit euh, d'autres euh, moments de l'histoire Ça pourrait être assez sympa en, en version beaucoup plus jolie Donc ça pourrait être sympathique euh, Donc on verra. on verra Pour le moment il n'y a que euh, la fin de la destruction On a du coup ensuite euh, Au sud-est de euh, la librairie de Zoltunkul, la mère de Chassar, euh, ce chassar en anglais, euh, qui ressemble un petit peu, on va pas se mentir, donc qui est en fait un peu, euh, j'ai envie de dire, un endroit de cryptes et de tombes du Kégistan, donc avec des anciens rois du Kégistan hein, de différents royaumes, euh, qui euh, ont été enterrés là-bas, donc c'est un peu la, la quamerie, j'ai envie de dire, de Diablo, et ça va être plaisant, on devra avoir des choses assez intéressantes, ça fait beaucoup écho... Alors, que c'est à l'autre côté de, du continent mais Enfin de l'autre côté même de, de, de Sanctuaire De la planète, mais euh, ça fera beaucoup Écho aux tombes de Diablo 2 Bien entendu dans le désert d'Aranok Avec des Créatures qui ressemblent à des scarabées Des rois des tombes un petit peu Des momies et autres, mais cette fois-ci Plutôt du côté du Kégistan, hein, le berceau de l'humanité Et on aura par exemple certains boss Notamment Ségitis qui sert le roi Faïr, donc Segitis qui est Une... Homme, démon, araignée, très sympa d'un point de vue visuel. Blizzard adore les, les araignées, hein, visiblement. Euh, et on a également donc le roi Fahir, euh, un ancien roi du Kégistan. Alors, son importance, on sait pas si c'est un grand roi, un petit. Bon, il a quand même plein de mausolées, donc on imagine que pas c'est pas joué le rigolo. Mais euh, après avoir son, son, son importance. Donc voilà, on n'a pas trop trop d'informations. En enfin, tout cas, je n'en ai pas beaucoup euh, à son sujet c'est l'occasion eh d'aller voir d'autres endroits qui n'ont pas été encore euh, présentés et qui n'ont pas été visibles en jeu dans la version de l'alpha. C'est notamment deux endroits qu'on voit tout au nord et qu'Eva a rajouté sur la carte que vous voyez au-dessus. C'est tout simplement la toundra euh, gelée qu'on a déjà évoquée et les ruines d'Yvgorod. Alors quand je dis les ruines d'Yvgorod je le redis, hein, c'est pas euh, n'importe quelle ruine. C'est pas les ruines véritablement d'Ivgorod la ville Mais d'Ivgorod le royaume Donc il y a une zone en fait donc les, La toundra gelée comme je vous l'ai dit euh, on, devrait, euh, ah, on devrait y voir probablement Jacob Stalek avec Eldruin Et voir un petit peu le sort des barbares Qui ont pu vraiment de raison de vivre avec la destruction du mont Areat On y reviendra dans une vidéo un jour sur Sonia et les barbares euh, Qui n'arrivent pas à monter dans les sondages À chaque fois que je fais les sondages justement J'aimerais bien faire la vidéo sur le lore des, des barbares Et tout le monde je vote pour autre chose à chaque fois euh, Mais donc on a une zone, j'ai réussi à trouver un artwork un petit peu avant d'ailleurs euh, Un artwork du coup de cette zone qu'on ne connaît pas encore, elle n'a pas de nom exact C'est pour ça que je l'appelle Ruin of Ivgorod, parce que ça fait partie du royaume d'Ivgorod, euh, Qui n'est pas vraiment un royaume d'ailleurs mais euh, une patriarchie <rire> Mais du coup eh bien, ce, ça appartient aux terres d'Yvgorod ou en tout cas ça a appartenu aux terres d'Yvgorod Je rappelle que le nord du désert d'Aranok faisait partie à une époque euh, D'ailleurs certaines des tombes sont des tombes des patriarches d'Yvgorod donc à une époque, eh bien, le nord du désert d'Aranok a appartenu à Yvgorod, donc en tout cas là c'est un peu plus au nord encore, hein, l'endroit le, le, in-game Mais donc on verra, ça devrait être des zones qui nous donneraient beaucoup plus d'infos sur Yvgorod et les moines donc ça c'est plutôt assez cool Ce qui me fait aussi remettre en question le fait que je vais peut-être faire une vidéo sur eux et peut-être attendre un peu justement Diablo Immortal pour, pour faire la vidéo n'hésitez euh, pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que je voulais que j'attende ou pas, parce que c'est vrai que je pourrais me passer à côté d'informations assez cool, parce que Yves c'est quand même une zone où on n'a pas encore énormément euh, d'informations, donc ça c'est des zones qu'on a, comme je vous l'ai dit, on n'a même pas encore le nom, euh, donc peut-être qu'on aura justement d'autres menaces, sachant qu'on a un artwork qui a été euh, dans le press kit, qui nous montre justement une matrone euh, des, euh, des déchus, hein, donc... Est-ce que ce sera dans ces zones là Ou est-ce que je me gourre complètement Et ce sera tout simplement à Wartam par exemple Qu'on ait, euh, qu ait euh, des déchus Ce qui serait tout à fait euh, logique ou même dans les, dans les bois sombres euh, Mais voilà on, on verra probablement parce que dans, dans ces endroits là Le désert, la toundra, Probablement des anciens boss de balle, des anciens serviteurs de balle Qu'on va écraser hein, probablement Et euh, dans les ruines de Nivgorod là pour le coup bah, Peut-être des casera, les casera on sait qu'ils sont dans ce coin là Donc euh, les hommes chèvres, les hommes boucs, les hommes bêtes Donc peut-être Maintenant il y a un endroit, il y a quelque chose de de, totalement troublant euh, dans euh, les euh, artworks de Diablo Immortal et même tout simplement quand vous ouvrez la carte Diablo Immortal et eh bien en bas à droite vous avez tout simplement ce cercle là ce cercle là c'est quoi euh, à mon sens Diablo Immortal nous irons dans les enfers ça semble con comme ça on pourrait dire ouais mais mais Diablo 3 on n'a pas été en enfer par exemple et Diablo 2 et eh bien on allait en enfer et je pense que dans Diablo Immortal nous irons en enfer je vais aussi dégager ces artworks que je vous ai mis ah, voici un artwork avec les aventuriers. Cet endroit, c'est les enfers. <rire> donc, il y a beaucoup de choses qui me font dire qu'à mon avis, on ira dans les enfers. Il y a de fortes chances qu'on aille dans le plan de la terreur, hein, donc euh, tout simplement le domaine de la terreur, donc le domaine de Diablo, euh, justement pour arrêter Scarn, le héros de la terreur, et probablement eh bien, empêcher le rituel de résurrection qu'il va utiliser en, probablement en prenant les pierres euh, des, des, des, des bouts de la pierre monde. Donc, ça pourrait être, ça pourrait être une, des, une des raisons. Je le rappelle, hein, Scarn qui veut tout simplement euh, régénérer, ressusciter son maître. Sachant que je le rappelle qu'à la fin de Diablo 2, euh, l'âme de Mephisto et l'âme de Diablo sont censés avoir été détruits dans le plan euh, de, euh, de la destruction. Sur la forge de la destruction, et on a détruit leurs âmes pour les envoyer dans les abysses. Donc peut-être que justement Scarn va utiliser les morceaux des, de la pierre monde pour ramener les âmes, en tout cas peut-être l'âme de Diablo mais pas celle de Mephisto, de, de, des abysses. Ce qui expliquerait comment justement eh bien, Adria ait pu ramener Diablo aussi facilement euh, dans Diablo 3. Peut-être que justement Scarn sera en gros l'entre-deux entre Diablo 2 et Diablo 3 qui faciliterait la transition entre les deux opus. Ça pourrait être. Moi j'espère en tout cas que ce sera ce sera, euh, sera l'objet de, de, de la quête de Scarn et ben, on écrasera Scarn et peut-être qu'on affrontera justement une version semi-ressuscité de Diablo euh, à la fin de Diablo Immortal, dans les enfers, dans son propre plan, où on le défoncera à coups de latte euh, On verra comment ça va se passer, mais du coup ça devrait euh, globalement finir probablement en enfer avant de rajouter les extensions. Peut-être qu'on fera un peu la même avec, euh, avec Mephisto, un héros de la peur, un héros de la... Un héros de la haine, justement, pas de la peur du coup, mais un héros de la haine où on récupérerait Mephisto ou même d'autres menaces. Donc voilà pour euh, cette vidéo, ce point justement sur ce qu'on connaît de Diablo Immortal et ce qu'on connaît de l'intrigue. Ce qui est sûr, c'est que euh, les devs m'avaient évoqué le fait qu'en dehors des personnages nommés, on devrait en retrouver d'autres euh, connus de l'univers de Diablo. Donc j'ai hâte, euh, bien, je vous avoue que j'ai hâte. En savoir plus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura vous aura plu. Euh, Diablo Immortal. Moi, j'avais eu l'occasion de la tester, de le tester à, à la Blizzcon 2019. et bah, Pour moi, j'avais vraiment. Enfin, je suis pas, je suis pas un fan. Euh, un, faudra dire un vétéran des, des Hack and Slash et Diablo Immortal. Je l'avais trouvé plus intéressant que Diablo 3, euh, notamment que ce soit au niveau de l'histoire et de la mise en valeur de l'histoire, mais aussi du gameplay. Donc euh, après il vaut mieux y jouer sur, euh, encore une fois sur tablette que sur mobile, euh, parce que sur mobile c'est vraiment tout petit quand même, mais euh, j'avais eu l'occasion de jouer sur les deux et c'est vrai que sur tablette c'est quand même vachement sympa, sachant qu'on peut le brancher également à, à une télé, donc euh, c'est vachement sympathique et j'ai beaucoup aimé, je sais que j'ai eu l'occasion de parler de voir un petit peu les articles de Judge Jeep que je vous conseille, euh, et il est très emballé, en fait la plupart des joueurs qui ont joué à Diablo Mortal sont emballés, hein. la plupart font putain mais ce jeu est trop bien, euh, donc... Honnêtement, euh, j'attends, je vais pas mal suivre l'actu euh, de Diable Mortal, notamment pour le lore, parce que eh ben pour un jeu mobile, c'est probablement un des jeux mobiles qui a une histoire euh, euh, vachement intéressante, une des histoires les plus... Euh, les plus... Les plus ambitieux j'ai envie de dire parce que c'est quand même pas simple de s'insérer entre Diablo 2 et Diablo 3 et pour le moment c'est fait avec euh, pas mal de, de justesse et soyons honnêtes euh, il est en parallèle du développement de Diablo 4 donc il est fort probable que euh, les devs aussi se filent des tuyaux et autres maintenant il y a une difficulté c'est aussi que par exemple justement comme chacun bosse dans son coin ben on, oublie, on voit on va faire on va écrire un truc qui sera potentiellement remis en cause par l'autre donc ça c'est pas forcément une tâche facile pour Blizzard donc on verra comment ça va se passer moi personnellement et eh bien euh, j'en attends euh, je vais pas dire que j'en attends beaucoup, bien sûr j'attends plus Diablo 4, mais c'est vrai que Diablo Immortal, euh, bah, j'ai hâte de mettre la main dessus et j'ai hâte de voir comment l'histoire évolue, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour de prochaine vidéo, et à plus sur Sanctuaire, à plus dans Nexus. N'hésitez pas à liker hein, bien sûr la vidéo, n'hésitez pas à partager autour de vous. Euh, n'hésitez pas également à commenter, est-ce que vous attendez Diablo Immortal, est-ce que vous avez envie de cracher dessus gratuitement comme euh, beaucoup le monde le font euh, sans avoir vu le contenu et toutes les news euh, relatives à Diablo Immortal. Euh, Je pense pas, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la vidéo. Enfin, il y, y a peu de chances que vous alliez au bout de la vidéo si vous êtes un hater. <rire> Mais euh, du coup, voilà, bisous, bisous. Et j'ai fait plein de vidéos sur Diablo.